Voilà, donc là vous avez un petit infiltromètre à celui-là a un rayon de 6 cm. On voit son embase, on voit son réservoir d'alimentation. Et ici ce qu'on appelle le vase de mariotte, le tube de mariotte qui permet de mettre l'eau en dépression afin d'avoir une infiltration sous tension.